J'espère que vous avez tous magnifiquement bien sûr aujourd'hui Pour l'enlever les béni de personne Parce que je n'ai pas l'aimer aujourd'hui les amis On est sur faction le meilleur serveur PVP Faction du moment Comme vous savez les amis, ce week-end nous avons battu Nos records de connectés, c'était un truc de malade On était 800 et plus Donc un gros merci à chacun d'entre vous qui sont venus ce week-end Je voulais juste vous remercier énormément Pour le support que vous apportez Juste avant que la vidéo commence les amis et que je vous parle de toute la mise à jour qu'il y a eu ce week-end, je voulais juste vous dire que mon ami IceWit a recommencé sa chaîne YouTube Donc IceWit, a eu un petit drama avec lui vite fait comme ça mais en fait, c'est lui-même qui s'est causant vraiment En fait, il a avoué qu'il avait fait du boost de, sur sa chaîne. Il était renvoyé de Kryptonia, etc. Il a décidé de mettre une, une, une mise au point sur sa chaîne YouTube. Et il a décidé de, tout simplement de recommencer une nouvelle chaîne YouTube. où ce que vous avez envie de voir du PP faction. Euh, ben, vous allez pouvoir en retrouver quoi. Parce que c'est ce qu'il va faire sur cette chaîne-là. Donc, euh, si vous avez envie de tout tout, tout, tout tout, savoir que ce que je viens de raconter. Je vais juste mettre le lien de la chaîne de Icewinds en description. Allez jeter un coup d'œil. Et puis peut-être que vous allez pouvoir y retrouver du cas faction là-bas. Donc, maintenant, parlons de la mise à jour de ce week-end. Donc comme je vous avais promis, je vous avais promis cette semaine qu'on travaillerait sur une mise à jour PVP. Sauf que nous avons un petit problème en fait, nous avons beaucoup eu de problèmes de hack. Donc beaucoup de gens qui se sont fait hack euh, sur le serveur etc. Donc on a reporté un peu la mise à jour PVP et elle va sortir plus la semaine prochaine. Mais nous allions, nous allions quand même pas vous laisser euh, sans rien, on voulait quand même vous proposer une petite mise à jour, un petit quelque chose qui peut quand même vous faire plaisir. Donc, euh, je vais vous expliquer ça, tout ça. Avant que je vous explique ça, je voulais juste vous dire que, euh, vu que vous êtes 800 sur le serveur, on va rajouter un monde minage et un, un IPVP. Le monde minage, on attend que le spawn du monde minage soit terminé de build ainsi que tout setup pour que les, vos inventaires soient connectés et qu'on ne veut pas qu'il y ait de bugs Donc, on est en train de générer vos inventaires, genre de proposer, de oh, comment expliquer, de transférer vos inventaires dans une base de et la base de données va ensuite pouvoir vous téléporter vers le serveur mineur Et le serveur mineur vous allez avoir quand même vos stuff que vous avez ici Bref voilà quoi avant qu'on fasse ça, il faut quand même que vous vous connectez au moins une fois aux factions. Donc on attend quelques temps, peut-être une semaine encore pour que ça soit bon, pour que tout le monde se connecte, pour pas qu'il y ait de bugs d'inventaire, etc. Donc, euh, je vais vous dire ça. Je vais aussi dire, pour le IPVP, il y aura une bêta ce week-end. Euh, pas ce week-end, cette semaine plutôt. Je veux dire, cette semaine, je sais pas quel jour il y aura une bêta. Je vais faire un live, on va tester ça en live avec vous. Vous allez pouvoir vous connecter au serveur et tester avec nous toutes les bugs qu'il y aura. Et euh, je pense que c'est tout. Maintenant... Parlons de euh, la mise à jour. Donc la mise à jour, c'est quoi C'est un système de level PVP, donc euh, pas juste PVP, un peu de niveau, un peu de tout, et, et chaque euh, niveau va vous donner des avantages. Donc par exemple, pour l'instant, il n'y a pas encore de récompenses 100% définies, à part quelques-unes qui sont vraiment op. Donc je vais euh, vous afficher à l'écran les trucs des récompenses euh, et le truc comment obtenir de, de, de l'XP. Donc c'est très simple. Vous avez un, un truc ici dans votre inventaire en Game Mode euh, 0, vous avez un truc de niveau. Peut-être que dans le futur il sera ici une petite boîte dans le coin ou quelque chose dans l'écran ailleurs que dans l'inventaire. Mais pour l'instant, c'est le début, c'est un test, on a décidé de le mettre dans le... Euh... Dans le l'inventaire. Donc euh, tout ce que je vais vous dire, c'est tout écrit sur un document doc. Missac nous a fait avec Mosca. Donc c'est un document doc. Le lien sera dans la description si vous avez tout envie de voir. Chaque fois que vous allez Tuez un joueur, tuez un mob, euh, vous allez crafter un item, peu importe l'item que ce soit, que vous allez gagner un KOTH, gagner un temple, peu importe, vous allez gagner de l'XP. Donc, comment ça va faire? On va juste, je juste vous montrer. Par exemple, moi, je vais crafter l'item qui est le plus dur, qui donne le plus à crafter, c'est les euh, enclumes en volcanite. Donc, euh, quand, je vais juste regarder c'est quoi le craft, volcanite, donc, c'est, euh, ça nous prend du volcanite aussi, ok. Quand on craft cet euh, cette, cette enclume, elle nous donne 310 d'XP. Donc, euh, c'est le, le truc qui nous fait RNCOP le plus rapidement, selon moi. Donc, on va faire ça comme ça un instant. Voilà. Par exemple, on va faire ça comme ça et ça comme ça. voilà Donc, on va faire ça comme ça. Et là, vous allez voir, on est passé de niveau 3 et 4. Qu'est-ce que ça fait? C'est que quand nous sommes rendus à un certain nombre de niveaux... Donc, je suis pas 100% sûr, mais je vais regarder un instant. OK. Voilà. J'ai ma petite feuille à côté. Donc, euh, quand vous êtes au niveau 5, euh, vous allez avoir une récolte de buissons deux fois plus rapidement. Donc, euh, vous allez pouvoir deux sur la récolte des buissons. À nouveau, 10 x 3. Au niveau 15 x4 euh, et pour l'instant c'est les ce seules récompenses que nous avons mis. Pour... Ensuite dans le futur il y en aura plein d'autres. Euh, vous allez peut-être avoir accès au slash feed. Euh, ben, on, vous l'avez déjà tous en tant que joueur, mais bon vous avez compris ce que je veux dire quoi. Enfin, vous allez avoir accès à plusieurs autres trucs. Donc euh, je vais vous donner un exemple peut-être qu'on va rajouter euh, que quand vous êtes niveau 20 vous avez une clé. Euh, peut-être que quand vous allez être niveau je sais pas, euh, je vous donne un exemple niveau niveau 20. Ok pour l'instant le max c'est niveau 20 quand vous allez être niveau 20, peut-être que vous allez pouvoir euh, donner un exemple euh, peut-être quand vous êtes niveau 20, qu'est-ce que je pourrais vous donner, mettons, euh, niveau 20 faut, faut, faut que c'est pour ça que je fais la vidéo, c'est pour que vous proposez vos idées, donc là regardez on va crafter 64, et là on est rendu niveau 5 niveau 6, et à chaque fois, on gagne on, on, normalement, vous, vous allez vous gagner des items, ou des niveaux, peu importe, comme je dit, on essaie de trouver des récompenses, donc donnez-nous des récompenses, mais ça pourrait être par exemple que vous gagnez un tag quand vous êtes niveau 5, quand vous êtes euh, je sais pas, niveau 6, vous pouvez gagner un kit, maintenant un nouveau kit qui s'appelait qui s'appellerait kit niveau 6 et tous les, 20, les 24 heures le kit vous donnerait P2 ou P3 en épidote enfin voilà, proposez vos idées dans les commentaires et puis nous on va les regarder, on va les mettre sur le serveur durant euh, cette semaine durant le, la semaine, et c'est vraiment difficile de ring up quand même, hein, croyez pas c'est juste que les enclos en volcanite c'est super euh, OP parce que ça vous donne 310 d'XP à chaque fois que vous en craftez et puis regardez, pour passer du niveau 0 au niveau, 2, euh, au niveau 1 ça vous prend 2000 de points d'XP donc c'est pas super, super Oh, les je suis fatigué, putain de merde, faut que j'aille dormir un peu, j'ai pas beaucoup dormi dernièrement, désolé les amis. Donc ouais, pour, pour un cop, entre niveau à niveau, c'est super difficile, mais sans crafter les, les enclumes. Là, moi, ça laisse super vite à cause des enclumes, mais c'est pas tous les jours, les amis, que vous allez réussir à avoir un enclume en volcanite et, tu sais, c'est pas tous les jours, quoi. Donc s'il euh, y a ça, il y a aussi le cœur en volcanite qui donne énormément, mais sinon juste un petit exemple euh, de qu'est-ce que vous pouvez obtenir euh, vite fait, donc quand vous craftez un casque en volcanite, ça vous donne 50 XP, un plastron 80, des jambières 70, des bottes 40 euh, si vous craftez des trucs en éphiline, ça vous donne aussi 30, 48, 42, 24 euh, si vous craftez des trucs en épidote ça vous donne 40, 64, 56 et 32 d'XP, donc voilà peu importe ce que vous craftez sur le serveur, je pense que vous en avez jusqu'à ce que vous kraftez des joints plein de trucs comme ça, et euh, vous avez Plein de trucs aussi qui sont qui sont intéressants parce que quand vous récupérez un buisson d'XP, vous avez aussi 5. Vous récupérez un buisson d'énergie, vous avez 20. Un, un buisson de Néphélène, 30. Un buisson d'épidote, 40. Et un buisson de euh, Volcanite, 50. Donc, plus que vous avez de buissons, plus que vous allez euh, rank up rapidement. Donc, c'est plutôt intéressant. Il y a aussi le farming de mobs. Donc, si ça vous intéresse, quand vous tuez un mob, ça vous donne 5 XP. Donc, si vous tuez 150 millions de mobs, ben, vous allez avoir 150 millions d'XP, peut-être. Donc, voilà, c'est plutôt intéressant, les amis, comme système d'XP. Et puis, c'est quelque chose que. Voilà, on a décidé de, de rajouter pour vous donner des trucs au PVP. Euh, parce que, justement, dans les suggestions, enfin, je, je vais peut-être pas vous le dire, mais euh, quand vous allez rendre crop de niveau, il y a peut-être des niveaux qui vont vous donner genre speed à l'infini jusqu'à temps que vous mourrez ou des trucs comme ça. que Ça peut être des trucs intéressants. Mais euh, on verra pour ça. Ensuite, on a les nouvelles gemmes. Donc, il y a des nouvelles gemmes et des nouveaux stuff. Donc, euh, les armes ont été équilibrées, mais pas que, en fait. Euh, ils sont où, les gemmes? Ok, c'est en sont là. Donc on a les gemmes euh, qui sont nouvelles Mais il y a aussi les armures qui ont été équilibrées Donc qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'il y a les armures qui ont été équilibrées Dans le sens que euh, les armures ils prennent euh, à peu près le même nombre de dégâts qu'avant Avant vous savez il y avait un truc super cheat vous mettez résistance Vous prenez aucun coup Maintenant ça c'était fixe euh, On va juste faire un petit truc vite fait Regardez euh, Tu peux nous donner une clé Je donnerai une clé à la fin de la vidéo ok Je vais vous montrer On a rajouté euh, L euh, L Hilt euh, je sais pas comment vous appelez ça. En gros, je crois que ça vous rajoute des cœurs. Donc, ça peut être intéressant en PVP. Donc, attendez. Il y a un enclume juste ici, je crois, normalement. Donc, par exemple, si moi, je mets euh, Damage, moins 3, moins moi, un cœur. Regardez, j'ai perdu des cœurs. Euh, si je mets, par exemple, moins 3 encore. On va mettre encore moins 3 là-dessus. Euh... Donc, il y a des gens qui pourront peut-être faire des challenges, genre de survivre avec euh, pas beaucoup de coeurs, etc. Ça pourrait être intéressant. Euh, là, j'en ai pas d'autres. Je vais essayer de m'en faire spawn d'autres. Mais en gros, ouais, il y a plein de trucs euh, nouveaux que vous pouvez avoir. Euh, pour l'instant, il y a heal, mais on va rajouter plusieurs autres trucs. Euh, vous avez aussi plus de de chance d'obtenir des gemmes en positif qu'avant. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de gemmes en négatif. Il y aura bientôt aussi un truc intéressant. Ça va s'appeler la, la fonderie. Donc, la fonderie, euh, c'est un truc qui va arriver sur le serveur. Vous allez pouvoir mettre vos gemmes de merde et, et pouvoir les récupérer pour pour qu'ils deviennent des nouvelles, des meilleurs, quoi. J'ai pas eu de heal, ouais, j'ai rien eu de bon, mais en gros, ouais, vous avez compris, quoi, maintenant, vous avez plus ou moins de cœur. Il y a même des armures, je pense, vous, le minimum que vous pouvez avoir, c'est un cœur, donc, tu sais, je veux dire, ça peut être quand même assez euh, difficile de faire un challenge, mais que vous faites un challenge, je sais pas, vous mettez stuff diamant, avec un cœur, le but, c'est de traverser la bourse de en complet, enfin, il y a plein de YouTubers qui pourront essayer de faire des... Challenge comme ça, les amis. Je sais pas <rire> qu'est-ce qu'il a fait lui, mais bon, il y a plein de youtubeurs qui faire des challenges comme ça. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, c'est tout pour la mise à jour d'aujourd'hui. Mais je voulais aussi vous parler euh, de quelques petits trucs. Donc nous avons rajouté une... des nouvelles caisses sur le serveur. Donc nous avons rajouté la caisse Ice Expert, la caisse QCX, la caisse Kairos et bientôt la caisse Flows. Donc qu'est-ce qui arrive avec ces caisses là C'est que c'est des caisses qui ont été faites par les youtubeurs. Donc Kairos a fait cette clé, sa caisse, QCX a fait sa caisse et les clés vont être disponibles au courant de la semaine sur la boutique. Comme vous voyez ici, Ice Expert, bon, lui il est pas encore fini, et pas configuré mais en gros, chacun d'entre eux ont leur caisse, et vous allez pouvoir acheter leur clé, et puis ouvrir leur, leur, leur clé, donc si, je sais pas, par exemple, vous voyez dans cette caisse-là, vous, vous trouvez qu'il y a quelque chose de mieux, ou quoi, comme elle a un grade élite, elle, elle a là euh, un cadeau spécial. Ça, c'est une dédicace en vidéo. Keroz, c'est une dédicace en vidéo. Et plus un grade suprême. Si je ne me trouve pas, c'est une surprise. Regardez. Euh, donc, c'est contacte euh, moi en jeu. Donc, là, j'ai gagné le bol. Donc, c'est un cadeau surprise. C'est, je pense, un grade suprême ou quelque chose comme ça. Et Ice Expert, lui aussi, va faire un truc comme ça. Donc, chaque, dans chacune des cases, vous allez avoir des, des trucs euh, différents. Vous allez pouvoir ouvrir les cases de vos youtubeurs préférés. Nous avons aussi décidé de retirer la, la, la, la clé Lucky Box de la boutique. Donc, la clé Luckybox Box n'est plus disponible sur la boutique. Vous pouvez toujours l'ouvrir au spawn, par exemple. Face à celle dans volcanite et nous avons rajouté la caisse euh, pigeon donc la clé pigeon euh, qui est une clé avec un cœur de volcanite donc avec le cœur de volcanite vous pouvez ouvrir la clé et vous avez plusieurs euh, bonnes récompenses à l'intérieur donc euh, on va en ouvrir 12 vite fait donc euh, on va juste, je vais juste vous montrer quand même tout ce que vous pouvez obtenir euh, vous pouvez obtenir énormément de trucs bien pour euh, la qualité du prix quoi sachant que c'est 2 euros euh, une clé donc dans le bleu on n'a rien obtenu de bon regardez on n'a rien eu de bon à part un casse pk3 qui était ici mais sinon regardez le reste est tout du bleu à part début son épisode euh, qui était ceux-là mais à part ce et ce, ça et ça ça c'était tout du rouge donc on a payé 2 euros chaque clé pour obtenir tout ça c'est quand même pas si mal parce qu'on a d'autres clés qui sont rentables et qui sont beaucoup mieux euh, qui sont beaucoup mieux comme cliquet et quête, etc donc au final ça volait le coup qu'est ce je qu vais faire c'est que je vais donner une clé à tout le monde sur le serveur donc clé qui vole cliquet euh, une, euh, comme ça tout le monde a une cliquée, tout le monde est content, il y a actuellement 84 connectés. Comme j'ai dit, il est hyper tard, donc euh, je suis pas surpris. Et j'ai eu du beau béton. Sur ce, les amis, merci à tous d'avoir euh, écouté la vidéo jusqu'au bout. Je vous aime du plus profond de mon cœur, et puis on se retrouve, ben je l'espère, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!